Comment sortir de cette crise politique consécutive à l'activation par le gouvernement de l'article 49.3 pour faire passer en force au Parlement la réforme des retraites On en parle avec notre invité Jean-Noël Barraud. Bonjour, Bonjour à vous. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Ministre, délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. On aurait dû parler avec vous de régulation du porno sur le net. On aurait dû parler avec vous de la fibre pour tous les Français. Mais voilà, la place de la Concorde était légèrement en flamme hier. Des, manifestants, des manifestations éclatent un peu partout en France. On était il y a une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, euh, en direct d'une raffinerie dans le sud-est du pays. Et l'un de nos invités, Sébastien Varagnol, représentant CGT, justement, avait un message à vous faire passer. Il faut retirer euh, la réforme. Aujourd'hui, ce n'est pas, euh, pas une question de guerre de clans. ce n'est pas une question euh, d'ego non plus. Je crois que cette réforme elle n'a pas été euh, ni comprise, ni validée, ni acceptée. Et euh, la majorité euh, du peuple, aujourd'hui, ne la veut pas. Donc on lui demande juste de nous écouter, en fait. C'est tout. Et alors, ce qu'on pourrait rapprocher de l'intervention de notre auditeur, à l'instant, au 0826 300 300, Manu qui disait « on ne sent pas de bienveillance dans ce gouvernement ». Ce gouvernement, vous en êtes, qu'est-ce que vous leur répondez Que si euh, on a voulu faire cette réforme, ce n'est pas euh, pour le plaisir, mais c'est parce qu'elle était indispensable. Elle est indispensable parce que, euh, comme euh, la note du, du haut commissaire au plan l'a rappelé, chaque année, nous nous endettons de 30 milliards d'euros pour tenir à l'équilibre notre système de retraite. Il n'y a, a aucune famille de France où durablement on irait s'endetter sur le compte de nos enfants. Et donc il nous faut remettre de l'équilibre dans ce système de retraite par répartition. C'est la responsabilité que nous avons vis-à-vis -vis de nos enfants et c'est ce que nous devons leur laisser. Un pays, une France, un système social dans lequel ils auront le choix et surtout dans lequel ils pourront bénéficier de cette protection qu'offre le système de retraite par répartition la protection de ceux qui est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Sauf que vous le dites, vous ne l'avez pas fait pour le plaisir, ça ne fait pas plaisir à l'opinion publique, ça se voit dans les sondages très majoritairement opposés à cette réforme, même 40% de l'électorat de la majorité trouve l'usage de l'article 49.3 excessif, ou que c'est en tout cas une mauvaise nouvelle, ça fait énormément de mécontents, tout ça pour ça il faut rappeler euh, que ce, ce texte, cette réforme des retraites, elle a fait l'objet de très nombreuses heures de discussion, à la fois avec les syndicats et au Parlement. Il faut rappeler euh, que euh, mercredi, les sept sénateurs et sept députés représentant les composantes du Sénat et de l'Assemblée se sont mis d'accord article par article oui, cela, sur ce oui. texte. Sauf qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée Nationale pour voter ce texte, sinon vous n'auriez pas utilisé euh, l'article la, la, la, 49.3, il n'y a pas de majorité pour la faire passer cette réforme. Le a texte une pour faire tenir le gouvernement. Le texte a été voté au Sénat et à l'Assemblée Nationale, les, les LR, notamment, qui, dans la commission mixte paritaire, où ils étaient représentés à hauteur de quatre membres, avaient voté cette réforme, et bien à l'Assemblée Nationale, ils n'étaient plus tout à fait certains qui le ferait. Et comme nous considérons que cette réforme est indispensable pour nos enfants, alors c'est tout le gouvernement, vous l'avez dit, qui a engagé sa responsabilité sur ce texte. Oui, sauf que sa responsabilité engagée par l'article 49.3, ça a été vécu comme une gifle par une bonne partie des opposants à la réforme des traites. On le disait, euh, des flammes en tout cas, un bûcher symbolique allumé hier sur la place de la Concorde qui porte décidément bien mal son, son nom depuis quelques mois. Euh, on a eu des interpellations aussi du côté de Lyon. Le climat est absolument irrespirable et beaucoup de, beaucoup de gens craignent que ça, ça dégénère. Je déplore, les violences qu'on a, qu a pu voir hier soir, je constate que nous avons eu de grandes manifestations euh, tout au long de la discussion autour de ce texte des retraites qui se sont passées euh, dans, le, dans le calme grâce notamment à l'action euh, des forces de l'ordre euh, auxquelles euh, je veux rendre hommage ce matin. Donc il n'y a pas la place pour la violence, il faut respecter la démocratie parlementaire lundi. La, la responsabilité du gouvernement sera engagée, autrement dit un vote aura lieu euh, qui conditionne euh, l'avenir euh, du gouvernement, respectons la démocratie euh, parlementaire et laissons tout. le vote se faire. Mais regardons quand même la manière dont cette réforme passera peut-être si et seulement si euh, les deux motions de censure euh, sont euh, rejetées par l'Assemblée nationale vote bloqué au Sénat, délai limité pour examiner euh, cette réforme des retraites à l'Assemblée comme au Sénat et à la fin article 49.3. on a l'impression que le gouvernement a été contraint d'utiliser tous les artifices constitutionnels pour faire passer cette réforme en force, de manière peut-être légale, mais en force. Je le répète, le, le texte sur lequel, mmh. sur la base duquel, le gouvernement engage sa responsabilité, est un est un texte qui a été revu article par article par sept sénateurs, sept députés représentant toutes les nuances mmh. euh, du Parlement. Je suis un démocrate, je suis très attaché à la démocratie parlementaire. Le gouvernement a engagé, a engagé sa, sa responsabilité. C'est un vote lundi qui déterminera si, oui ou non, cette réforme doit euh, se suivre son cours. Vous êtes aussi un centriste, historiquement. Euh, ce centriste aussi qui pose cette motion de censure et qui la signe, c'est Charles de Courson. C'est un centriste historique. qui n'est ni d'extrême-gauche, ni d'extrême-droite. Ne l'a jamais été pourtant. Il fédère autour de lui les opposants à cette réforme. D'autres députés de votre parti, le Modem, comme Richard Ramos, avaient manifesté. C'est le qu'on puisse dire leur manque d'entrain à la voter cette réforme. Pourquoi, même chez vous, ça a coincé Charles de Courson, il est à l'Assemblée nationale, il n'est pas dans la majorité non, euh, vrai, présidentielle. Non, un centriste. Au Sénat comme à l'Assemblée, la quasi-unanimité de celles et ceux qui mmh. se revendiquent du centre et du courant démocrate ont exprimé qu'il était de leur responsabilité de soutenir cette réforme. C'est une responsabilité que nous avons vis-à-vis -vis de nos enfants. Je le répète, mmh. l'objectif c'est de pouvoir transmettre à la génération qui vient après nous euh, le système de retraite de répartition dont nous avons hérité de la génération qui est venue avant nous. Alors, euh, un mot aussi pour euh, rappeler que vous êtes élu dans les Yvelines, mais vous êtes un enfant de la Haute-Loire. Euh, je reviens quand même à cette tension parce qu'une image qui nous avait euh, profondément marqué pendant le mouvement des gilets jaunes, c'était l'incendie de cette préfecture. C'était au puits euh, envolé Est-ce que vous craignez pas que ce genre d'épisode se répète cette nuit La mairie du 4e arrondissement de la ville de Lyon a été saccagée par des manifestants je déplore et je dénonce toutes les toutes oui. formes de violence. Je regrette que certains, y compris au Parlement, aient mis euh, de l'huile sur le feu. Moi qui suis un démocrate et qui ai euh, grandi en, en, en Haute-Loire, ce que je souhaite, c'est que euh, tous les débats que nous avons, aussi vifs, aussi vigoureux qu'ils soient, euh, puissent se tenir à dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale euh, et au Sénat. Ceci étant dit, euh, il y a... C'est incontestable, une forme d'attente dans le pays qui ne concerne pas seulement la réforme des retraites mais, mais, mais d'autres sujets sur, lequel, sur lesquels la majorité préventielle autour du Président de la République est pleinement mobilisée. Je pense à l'école je pense à la santé et je crois beaucoup pour ma part à ce qu'a initié le Président de la République qui est le Conseil National de la Refondation et j'invite toutes celles et ceux qui, qui, qui nous écoutent et qui, euh, qui, qui, qui, qui ont des, des, des, des motifs d'insatisfaction sur ces sujets à, à participer à toutes ces discussions, à toutes ces concertations qui ont lieu au plus près de chez eux sur l'école, sur la santé, euh, sur le pouvoir d'achat, pour faire avancer ensemble euh, notre pays. c'est difficile d'appeler à la concertation après avoir activé l'article 49.3. Vous en êtes conscient en un mot quand même, Jean-Noël Barraud le, le Conseil National de la Refondation, il n'a pas été décrété aujourd'hui. Euh, ça fait six mois que dans toutes les écoles de France, euh, dans un certain nombre euh, d'hôpitaux, ces ouais. discussions euh, ont lieu pour essayer de, de construire ensemble et à partir des ressentis du terrain, les solutions dont nous avons besoin pour demain. Deux aspects qu'on aurait dû aborder beaucoup plus en longueur, mais qui vous concernent directement aussi en tant que ministre euh, délégué en charge du numérique, l'accès à tous les Français c'était une promesse euh, de tous les Français à la fibre d'ici 2025. Pour ce faire, euh, les opérateurs téléphonique demande un deal équitable au gouvernement. Ce serait quoi ce deal équitable Nous avons en 10 ans atteint des objectifs qu'on s'était fixés, ce qui n'est mmh. pas toujours le cas euh, en France, c'est-à-dire de faire en sorte que 80% des, des, des bâtiments, des locaux dans notre pays soient, euh, soient raccordables. Désormais, nous avons un objectif qui est celui qu'en 2025, euh, les Français aient tous accès au très haut débit et, mmh. et que la fibre soit euh, généralisée. Cela, ça suppose qu'on puisse offrir aux Français des conditions d'accès au très haut débit à la fibre qui soient accessibles, qui soit fiable et qui soit euh, abordable. Et cela suppose, de la part des opérateurs, de la part de l'État et sans doute de la part des collectivités, un effort conjoint. Nous sommes en train d'en discuter avec eux pour qu'à l'été, nous puissions présenter aux Français les mani la manière dont nous allons leur offrir cet accès généralisé et au très haut débit. Et vous êtes aussi en charge de la régulation des réseaux sociaux. Un internaute célèbre, internaute célèbre est revenu cette nuit. Il a dit I'm back <coughs> » sur un ton triomphal c'était sur Facebook booké sur YouTube, c'est Donald Trump. Qu'est-ce que vous lui répondez Bienvenue, welcome back, ou alors euh, attention à ce que vous publiez Ce que je lui réponds, c'est que depuis qu'il est parti, les choses ont changé. Et mm. qu'en Europe, nous avons mis en place, euh, sous l'impulsion d'ailleurs de la France et, et d'Emmanuel Macron, un cadre de responsabilité pour les plateformes qui ont désormais euh, une vigilance à avoir sur les contenus et notamment la diffusion de fausses nouvelles, euh, le, la diffusion du cyberharcèlement euh, sur, euh, sur leurs plateformes. C'est un, un règlement qui va entrer en vigueur. Dans les, euh, dans les prochains mois, dans tous les États euh, membres de l'Union Européenne et sur lequel nous aurons à prendre un projet de loi dans les prochaines semaines. Donc non pas attention à Donald Trump, mais attention à Facebook et YouTube s'il laisse passer euh, des dérapages. Merci Jean-Noël Barraud d'être intervenu euh, sur euh, Sud Radio, ministre délégué chargé de la transition numérique.